Et pour évoquer plus en détail le retour en classe proposé par le gouvernement, Eddie Ségur, le secrétaire académique de la FSU, est avec nous ce midi. Bonjour Monsieur Ségur. Bonjour. Alors, Bonjour, Il y a eu beaucoup d'annonces, certaines qu'on avait déjà anticipées dans les différents discours du président ou des ministres, notamment sur le volontariat. Mais la plus forte qui ressort, c'est peut-être sur les masques, avec pas d'obligation dans les maternelles, dans les écoles primaires, mais oui dans les collèges et les lycées qui reprendront après. Comment vous accueillez tout cela, toutes ces annonces du Premier ministre moi, je pense que les annonces de, de, du Premier ministre sont tout simplement une insulte à l'intelligence de la population. Aujourd'hui, on est en train de nous faire croire que les max sont utiles, mais ils ne sont pas utiles aux enfants de bas âge et aux enfants du primaire, que nous serons en capacité de pouvoir assurer un certain nombre d'éléments nécessaires à la reprise, notamment à la distanciation physique. Euh, on est en train de nous faire croire que nous aurons à disposition à partir du 11 euh, les masques nécessaires pour euh, les adultes. Euh, Aujourd'hui, euh, on sait très bien que lorsque le ministre annonce euh, les ouvertures des écoles avant les collèges et avant les lycées, c'est juste pour faire plaisir au MEDEF. Nous sommes tout simplement euh, la chair à canon de cette guerre que nous n'avons pas voulu et que nous subissons depuis euh, bientôt pratiquement trois mois parce que justement, nous avons euh, des élus qui sont en incapacité de faire face un certain nombre de notamment d'obligations sanitaires, et donc pour nous, c'est tout simplement scandaleux. Euh, on nous demande de faire de la garderie, et euh, je reste persuadé que nous ne serons pas en capacité. Nous avons déjà des élus qui ont déjà dit qu'ils n'étaient pas en capacité de pouvoir assurer un certain nombre d'éléments, et donc nous, pour nous, à la FSU, euh, il n'y aura pas d'ouverture d'école. les collègues ne pas, euh, donc euh, à l'école, s'il n'y a pas euh, les conditions minimales euh, fixées, notamment par le conseil scientifique, oui. Il reste un delta, c'est ces adaptations locales. Il doit y avoir une CTAP, notamment lundi prochain, entre les élus, la préfecture, la RS, pour réfléchir à cette reprise scolaire. Quel message vous lancez à ces élus et ces représentants en vue de cette CTAP vous savez, nous sommes extrêmement circonspects par rapport à ce qui se passe. Nous avons un recteur qui annonce à la CTAP de lundi qu'il va accompagner les élus, mais lorsque nous avons mis en place le CHSCT, il était incapable de nous dire combien de masques dont il disposait, est-ce que toutes les écoles étaient dotées de gel, est-ce que nous étions en capacité notamment d'assurer l'accueil de au maximum de 15 élèves. Nous savons que, finalement que nos salles de classe sont extrêmement petites, vétustes, et donc nous sommes dans l'incapacité de, de de faire cela. Euh, et puis surtout, nous, nous sommes dans une période de sécheresse. Nous savons que, finalement que sur certaines communes, ça va faire bientôt trois, quatre, cinq jours qu'il n'y a pas d'eau. Nous savons qu'il n'y a pas de savon, il n'y a pas de personnel pour désinfecter les salles chaque jour euh, en nombre suffisant. Euh, tout ça, c'est de la mascarade, et nous dénonçons tout simplement euh, ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, nous avons tout simplement un gouvernement qui veut faire reprendre l'activité économique aux dépens de la santé du plus grand nombre, et notamment de la santé et des élèves et des personnels du premier degré. Et donc, nous serons extrêmement médiatifs et nous n'accepterons pas de nous voir tout simplement servir de chers canons. Et Ségur ça veut dire que dans les conditions actuelles présentées par le gouvernement, euh, si le 11 mai se concrétise, euh, la FSU n'y participera pas En tout cas, vous appellerez vos, vos membres à la mobilisation mais Encore une fois, c'est pas une question. Nous avons un, un conseil euh, scientifique qui a fixé les règles drastiques de nettoyage de masques de gel dans les établissements. Si ces conditions ne sont pas là, nous ne reprendrons pas les cours en présentiel. Euh, nous, nous avons euh, malheureusement euh, euh, l'expérience de ce qui s'est passé euh, pour euh, un grand nombre d'écoles qui accueillent aujourd'hui euh, les, les, les enfants de, de soignants. Pendant pratiquement deux semaines et demi, trois semaines, les enseignants étaient sans masque dans les écoles. Et donc, euh, il ne suffit pas de pérorer et de nous annoncer euh, de mettre et, et, et mettre promesse. Nous serons tout simplement véatifs. Si dans les écoles, les conditions sanitaires ne sont pas requises, nous continuerons donc le travail en, en, en distance. Nous verrons comment nous pouvons effectivement euh, nous préoccuper un peu plus euh, de, de ceux qui sont en décrochage. Et tout simplement, il faut qu'on arrête cette mascarade. Euh, ce n'est pas en 25 jours que l'enfant qui est décrocheur, nous allons le ramener tout simplement à des dispositions lui permettant de réussir. Aujourd'hui, eh que l'État prenne des dispositions pour que là où les enfants n'ont pas à manger, eh ils puissent être nourris correctement. Là où les enfants subissent des violences, qu'on eh puisse les mettre en, en protection. Et puis surtout, que monsieur le recteur nous octroie la totalité euh, des postes qui nous est nécessaire, notamment pour prendre les enfants en continu et faire de cette façon qu'on puisse les faire réussir. Je rappelle tout de même que nous avons des suppressions de postes cette année. Ça fait dix ans que nous subissons des suppressions de postes. Mmh. Nous avons des secs pas, nous avons des unités qui disparaissent cette année, plus de 60 classes qui ferment cette année et qu'on arrête de nous stigmatiser, nous les enseignants, que les chacun prenne leurs responsabilités. Et s'ils veulent faire réussir les élèves, eh qu'on nous donne les moyens de faire réussir les élèves, et notamment quand nous donnons les, la possibilité de travailler correctement à une rente scolaire et qu'on arrête justement mmh. cette gesticulation inutile, qui mettra et les élèves, Merci. et les personnels, et les, les parents d'élèves, Difficulté. Merci Edi Ségur et on avait déjà évoqué évidemment ces, ces questions-là et on reparlera de cette perspective de, de rentrée on sait que les syndicats sont sur le, le pied de guerre face à, aux différentes annonces du rectorat et du ministère merci à vous d'avoir été en direct avec nous ce midi Edi Ségur dans ce Caraïbe 13h